bonjour à tous alors aujourd'hui en cette matinée on est en train de nourrir le tournesol on apporte du bord et du molybden. c'est très important pour la floraison c'est ce qui permettra d'initier la totalité de la fleur du tournesol pour qu'elle soit remplie jusqu'au bout et ça permettra aux abeilles d'avoir un peu plus longtemps des fleurs alors je vais vous expliquer un peu tout ça le stade du tournesol pouvez le voir le tournesol il est bien avancé pour les stades il faut pas compter les feuilles du dessous là il y a les deux feuilles opposées il est au stade six feuilles c'est un stade où ça commence à apparaître dans le cornet là les petites fleurs qui viendra au mois de juillet normalement il faut savoir que la plante de tournesol elle a besoin au moins de 400 grammes hectares de bord pour avoir une floraison euh, totale du capitule. Et en plus, là, moi, j'y applique du bord en même temps. Voilà le produit que j'utilise. Alors, il y a 8% de bord. Ça fait 100 grammes par litre. Moi, euh, comme j'en mets tous les ans, ben, J'en mets que 1,5 litre hectare de ce produit-là. Et il y a 0,8 de molybdène Le molybdène ça aide aussi à, à la floraison et en même temps pour faciliter l'azote qu'on mettra dans une semaine environ. Vous voyez, la dose préconisée est de 3 à 4 litres hectares mais comme euh, on revient souvent nous sur le colza le tournesol les pois et la luzerne on en met alors on a diminué la dose par deux Les tournesols, là, ils ont été semés aux monograines euh, le 17 avril. On a semé ça à 75 000 pieds hectares. Il y a eu un petit peu de dégâts de palombes. Mais comme vous avez pu voir dans le tour de plaine euh, dit de début mai, on avait mis des effaroucheurs euh, type euh, brillant ou des effaroucheurs euh, aigle en cerf-volant l'ensemble ça a bien marché là en bordure ils sont plus jolis parce que j'ai mis du tricalambda je vous mettrai la fiche en description ce c'est un engrais starter plus un insecticide contre les taupins si vous voyez en bordure à part quelques oiseaux qui ont mangé des tournesols c'est assez régulier Là, vous voyez, ça c'est un joli pied de gras On a fait une application euh, anti-graminée euh, hier soir. Il n'y avait pas de vent, euh, une bonne hygrométrie quand même. On a fait que le, le bord de la, de la parcelle, juste euh, les dix premiers rangs. ce On va voir dans dans le reste de la parcelle. C'est relativement propre. On a fait euh, juste euh, un prélevé. Bon, il y a quelques. Il y a quelques. Là, c'est une renouée liseron. Le, Le prélevé qu'on fait, normalement, ça... ça les fait pas entièrement. Il y a même. Euh, là, c'est un colza, mais bon. Normalement, euh, il va pas trop gêner. Dans l'ensemble, c'est assez propre. Bon là, un laitron. Normalement, on n'aura pas besoin de binet. Ah voilà. Un truc typique. Là, il y avait eu un topin dans le sol. Bon, il a pas.. Euh, il n'a pas choqué la plante, elle est pas morte. Mais là, par exemple, à cet endroit, là, je vois pas de. De base de tiges c'est pas les oiseaux, c'est les topins. Là, celui-là, c'est les oiseaux qui l'ont mangé. Voyez bien là, mais à côté, je vois, je trouve pas de base de tiges Il ya eu un topin qui, qui a mangé la graine de tournesol, mais dans l'ensemble, la, la densité est pas trop mal. Là, sur les 10 hectares, euh, on n'a pas eu à ressemer. Tandis que dans l'autre parcelle que je vous amenais, on a été obligé de ressemer. C'est euh, les palombes. Euh, elles avaient mangé le tournesol euh, comme ça. Là. ils avaient pas bien pu repousser. Là, par exemple, celui-là, il avait été mangé au, au Cotilédon euh, par les palombes, mais il a repoussé. On va passer de l'autre côté du chemin. Alors, nous voici rendus dans la seconde parcelle, a fait trois hectares. On a ressemé un hectare et demi, et vous voyez c'est un peu carnaval. C'est les leurs euh, qu'on utilise euh, contre les palombes. Et dans l'ensemble, euh, le ressemis, vous voyez, il a bien marché. Là, ils sont nés depuis pas très longtemps. Bon là, vous voyez, il y a encore les palombes. Elles arrivent à s'habituer au. Au leur, mais dans l'ensemble, euh, vous voyez pour euh, pour comparer. Là, c'était le premier semi, et là, on a semé euh, sept jours après. Vous voyez euh, l'écart, euh, l'écart qu'il y a. Ça, vous voyez là, encore les palombes. Euh, Celui-là, il était du premier semi. Bon, vous voyez, ceux-là, là, ils sont sauvés. Ceux -là, en fait, elles ont juste mangé les cotylédons Ça va les fatiguer un peu, mais ils vont repousser. Dans l'ensemble, ça trace bien sur la ligne. Alors, je vous montrerai en lien euh, la déclaration que j'ai fait à terinovia Ce. Pour ceux qui connaissent pas je vous mettrai le lien pour faire la, la déclaration de dégâts je fais ça depuis trois ans et c'est vraiment utile vous voyez que si le cotylédon là on voit quand même les feuilles ça va repartir mais des fois les palombes mangent entièrement et Pour l'avenir de notre tournesol, il est important de, de pouvoir euh, déclarer les dégâts. on là, le ressemi est réussi. Je suis plutôt satisfait. On a décidé de ressemer parce qu'il y avait moins de 5 pieds euh, tous les 10 mètres sur la ligne. Voyez là, il restait plus que celui-là. Après, il y avait celui-là. Après, tout ça, c'est du ressemi. Donc, il était important d'assurer une bonne densité. Que je me suis dit, il faut au moins 50 000 pieds par hectare sur 10 000 mètres carrés, que ça représente un hectare pour pouvoir faire euh, un bon rendement. Alors nous voilà, on a fini de nourrir les 18 hectares de tournesol. C'est très important le bord pour la floraison, pour avoir un capitule bien plein, et pour vos bouteilles d'huile. Alors moi je vais vous remercier, on va finir d'appliquer le bord. Là sur la parcelle ressemée, on n'en appliquera pas, parce qu'on a tous les leurs à enlever, et c'est du boulot. Mais comme on en avait appliqué il y a deux ans du bord, il en reste encore dans le sol, et dans l'analyse, cette parcelle en manque pas. Et dans les autres, il fallait absolument en appliquer 200 grammes hectares. Alors n'hésitez pas à partager, mettre un petit commentaire, si vous avez des questions, je vous répondrai dans, dans les commentaires. Allez, à plus les amis